Sur ce modèle anatomique est représentée l'articulation de la hanche entourée de ses muscles. C'est une articulation entre la tête du fémur et l'acétabulum de coxal. Il s'agit d'une articulation synoviale sphéroïde présentant 3 degrés de liberté. C'est une articulation très mobile et très stable. Concernant les muscles de la hanche, c'est en fonction de leur situation par rapport à l'articulation coxophémorale. On a du muscle antérieur et les muscles de la région fissière en arrière. Alors, les muscles de la face antérieure de la hanche sont représentés par ce muscle volumineux qui est le muscle iliopsoas qui est formé en fait de deux parties du muscle iliaque et du muscle grand psoas. Le muscle psoas ici forme un fuseau oblique en bas et le muscle iliaque forme une nappe triangulaire tapissant la fosse iliaque de l'os coxal. Le psoas et l'iliaque se rejoint et se termine par un tendon commun sur le petit trochanter. Le muscle iliopsoas fléchit la cuisse sur le bassin et il est aussi rotateur externe de la cuisse et il joue aussi un rôle important dans la statique de tronc. Un autre muscle qu'on trouve au plan antérieur de la hanche, c'est le muscle pictiné qui est tendu du pubis. Voici son origine sur le pubis et qui va s'insérer à la partie supérieure de la ligne âpre du fémur, Ce muscle est adducteur de la cuisse et c'est le plus haut situé du muscle abducteur de la cuisse. C'est le muscle pictiné. On connaît également sur cette maquette, au niveau du pubis, l'insertion du muscle droit de l'abdomen et l'insertion du muscle oblique interne de l'abdomen. Sur cette maquette, on a également euh, représenté l'origine des autres muscles, comme au niveau de la crête iliaque, on a ici l'origine du muscle transverse de l'abdomen, l'origine du muscle carré des l'ombre, et ici l'origine du muscle érecteur de rachis. On connaît également ici l'origine du muscle de coccyx, et en bas l'origine du muscle élévateur de l'anus. La face postérieure de l'articulation de la hanche est occupée par les muscles de la région fissière disposés en trois plans un plan superficiel, un plan moyen et un plan profond. Le plan superficiel est occupé par le muscle grand fissier. Ce muscle grand fissier qu'on voit coupé ici, qui est va du versant postérieur de la crête iliaque et se dirige en bas et en dehors pour se terminer sur une partie ou une branche de la trifucation de la ligne âpre au niveau du fémur. Le plan moyen est occupé par le muscle moyen fessier et le muscle petit fissier. Sur cette maquette on voit le muscle moyen fessier qui s'insère sur la surface glutiale de la face latérale de l'hélium et se termine sur la face latérale de grand trochanter. Le muscle moyen fissier est énervé par le nerf glutial supérieur au nerf fissier supérieur. C'est un muscle stabilisateur de bassin et sa paralysie entraîne une bascule de bassin de côté atteint ou une démarche en train de l'embourg. On a ensuite le muscle petit fissier, donc on va enlever le muscle moyen fessier, on va trouver le muscle petit fissier qui s'insère sur la face latérale de la surface gluteale de l'os euh, ou de l'hylion et qui se termine par un tendon au niveau de la partie antérieure de bord antérieur de grand trochanter. Le plan profond de cette région fissière est occupé par les muscles pilvi trochantériens qui sont situés sur le versant dorsal de l'articulation coxo-fémorale. Leur principale action est la rotation externe de la roche. Ces si muscles s'insèrent à différents endroits du bassin osseux mais se terminent tous sur le grand trochanter du fémur, d'où leur nom, les muscles pilvi-trochanteriennes. Leurs insertions un peu différentes permettent de séparer ces muscles en deux groupes. Deux muscles d'origine endopilvienne, c'est le muscle périforme ou pyramidal, et le muscle Obturateur interne, le muscle obturateur interne, et quatre muscles d'origine exopelvienne le muscle jumeau supérieur, le muscle jumeau inférieur, le muscle carré fémoral et le muscle obturateur externe qu'on ne voit pas sur cette maquette le muscle pyramidal ou muscle périforme. Il naît de la face pelvienne, on le voit sur la face antérieure, il naît de la face pelvienne, il sort de Pelvis à travers la grande échancrure sciatique, voici la grande échancrure sciatique, et se termine au sommet du grand trochanter. Le muscle pyramidal va délimiter avec la grande échancrure sciatique, un canal appelé canal suprapyramidal ou suprapériforme. Ce canal livre passage au vaisseau gluteal supérieur et au nerf gluteal supérieur ou nerf fissier supérieur. En dessous de ce muscle, on a un autre canal, c'est le canal infrapyramidal ou infra périforme lieu de passage du nerf grand sciatique. On a également le muscle jumeau supérieur qui naît du lipine sciatique de l'os coxal et se termine au niveau de la face interne du grand trochanter. Le muscle obturateur interne qui naît au niveau du pourtour de la face endopelvienne du foramen obturé. Il a un corps charnu en éventail qui contourne la petite échancrure sciatique et qui se porte en avant et en dehors pour se terminer au niveau de la face médiale de grand trochanter. Le muscle jumeau inférieur qui est né de la tubérosité sciatique et qui se termine au niveau de la face médiale du grand trochanter, avec l'obturateur interne. Le muscle obturateur externe, malheureusement, il n'est pas représenté sur ce modèle anatomique. Il n'est au niveau du pourtour de la face exopilvienne du foramen obturé. Elle passe sous et en arrière du col fémorale pour se terminer par un tendon au niveau de la face médiale de grand trochanter. Et enfin, on a le muscle carré fémoral qui est né au niveau de la tubérosité sciatique avec des fibres musculaires parallèles et transversales et se dirige vers l'odeur pour se terminer sur la crête intertrochanterique du fémur. On reconnaît également sur cette maquette, le ligament sacro-tubéral et au niveau de l'ischion, certaines insertions musculaires, c'est les insertions du muscle ischio jambier avec l'origine du muscle biceps-fémoral, l'origine du muscle semi-membraneux et l'origine du muscle semi tendineux Au niveau du fémur, on reconnaît certaines origines et insertions musculaires, Ici, on a l'origine du muscle vaste intermédiaire, l'origine du muscle vaste latéral. On a également l'insertion du muscle grand fissier, l'insertion du muscle grand adducteur, l'insertion du muscle court adducteur, l'insertion du muscle pictiné et l'origine du muscle vast medial